Il paraît que dans la carbonara, on ne met pas de crème. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Amici miei, buongiorno, Pasquale Di Lorenzo. Je suis super, on est super heureux de vous retrouver, car on va faire quelque chose d'un peu exceptionnel. On a imaginé ça ensemble, c'est une idée de Pasquale qui est venu, on a discuté ensemble au magasin et tu avais envie de partager une recette. Oui et de nous en faire découvrir. D'abord, présente-toi, explique-nous un peu l'idée de la venue ici ensemble, de la vidéo qu'on fait ensemble. Alors, c'est sympa, mais avec le confinement, il y a plein de gens qui ont fait des, des vidéos et qui ont montré leurs recettes, etc. Et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir partager un peu mon savoir de, de la restauration italienne. Parce que de toute façon, après, chacun a son type de restauration. En Italie, il y a Plus voilà, de recettes que, que de, de, que de cuisinier, on va dire. Mais d'un autre côté, on essaie de faire les choses bien avec des produits qui viennent vraiment d'Italie, en respectant les règles de la tradition et les règles de l'art. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec les gens. Alors, il faut d'abord savoir qu'avant que tu commences la recette, parce qu'on va utiliser quelques produits, etc., tu es chef du oui. restaurant qui s'appelle... Don Pasquale. Qui est situé au zoning industriel du Bultia, dans le, dans le centre commercial. Donc, euh, au cas où tu as euh, tout ce qu'il faut au niveau, des, au niveau des réseaux sociaux, on peut mettre ça dans la description, comme ça on peut te retrouver dans la description. Oui, oui, oui. Et bien. je sais que tu as un projet de t'amuser en vidéo. Oui, oui, oui, on est en train de travailler ça. dessus. Ça, a été, euh, ça faisait pas mal de temps qu'on l'a euh, qu en tête, mais euh, là maintenant on est en train de, de, de s'entraîner, de, de partir dessus, on va, on va essayer en collaboration avec un ami, de mettre quelques recettes sur YouTube. Parce qu'en fait, en aider. plus, tu as une façon de cuisiner qui est euh, traditionnelle, et c'est ça qui est bien aussi. Ok, Ça veut dire que tu vas nous faire ici, explique-nous un peu la recette, c'est les pastes à la carbonara. Paste à la carbonara, qui est la recette classique où on ne met pas de crème, où on ne met pas de lardon, où on ne met pas de champignons. Et on essaie de ne pas mettre de grouillère après par-dessus. <rire> après, vous faites comme vous voulez après, chez vous, hein, c'est pas ça l'idée. <rire> mais... on, on peut faire une recette comme ça avec des lardons, de la crème, des champignons. On l'appelle différemment, mais on, on, peut, on peut la faire. Tout est possible. Moi, j'essaie avec le tiramisu. Moi, si c'est un tiramisu, il doit être traditionnel. Si, si on fait un tiramisu au spéculoos, on appelle ça crème de mascarpone aux spéculoos. Au spéculo. Mais si c'est du tiramisu, c'est la recette du tiramisu. Voilà. Il faudrait que l'Italie serre un peu les boulons au niveau, de, au niveau des types de pâtes comme cacio et pep et tout ça. qu'il. Il n'y qu a qu'une seule manière de faire les pâtes, c'est comme tu vas la présenter. On va utiliser des produits, je te demanderai un peu des, ton avis sur les des produits parce que tu as amené une râpe manuelle, mais dans un magasin oui. d'électroménager, <rire> on prend des râpes électriques, hein, sinon on n'a plus de boulot, on est bien d'accord, hein, donc on a des robots, on a des casseroles en cuivre et on a des casseroles en inox, on verra un peu ce que tu as envie égal. de faire. Donc le guanciale, ici, explique-nous un peu l'origine de cette merveille. On va la montrer quand même, parce que des mecs est qui est font beau, ça, quand même, c'est beau. beau. C'est du bon Guanchale de Canossa. Canossa, c'est un petit village près de Reggio Emilia. Donc, on est en, en Emilia-Romagna. Euh, ce sont des gens qui travaillent d'une façon totalement artisanale. Donc, ils élèvent leur port. Ils attendent qu'ils soient vraiment à maturation, entre guillemets, donc ils aient atteint le, le poids requis pour pouvoir faire les charcuteries et ils n'utilisent pas du tout de sel nitrité, ni d'adjuvant, ni de conservateur. C'est vraiment un produit 100% naturel. Euh, la recette originale voudrait qu'on utilise le guanciale de Amatrice, du, du, du Lassium, de la région de Rome. Mais enfin... Euh, Après ça a enfin, évolué quand même. Ça a évolué, c'est le guanciale et on le retrouve maintenant dans plus ou moins toutes les régions. Dans nos, dans nos régions, dans les Abruzes, on trouve aussi du guanciale. Et ceux qu'on dit où ils utilisent des lardons, par exemple, le, les lardons ou de la pancetta, euh, pourquoi toi, toi tu utilises ça la recette, la recette originale prévoit qu'on utilise le et parce qu'il faut savoir que c'était une recette pauvre à la base. Parce que là on voit qu'il y a plus de, de gras qu'autre chose ici. Il y a dans plus, le, le, le gras est plus goûtu parce que c'est la partie de la joue du, du cochon. Et la, la viande est plus, goût, plus goûtue aussi, parce qu'elle a, elle a servi pour mâcher. Donc elle a, elle, un a peu de mâche, elle a un peu plus de, de, de, de, de mâche. Allez, on va démarrer la recette. Tu nous expliques un peu les, les, les méthodes pour ta recette. On commence par quoi Alors, on commence par décoéner un peu le guanciale. Donc, on enlève la couenne, parce que ça, à la cuisson, ce ne sera pas super, euh, super bon. Donc là, on coupe des tranches épaisses. Parce qu'il ne faut pas oublier que lors de la cuisson, le lard va fondre. C'est magnifique. Et donc on va, en perdre, euh, on va en perdre une partie. Alors, qui préfère des bâtonnets Qui préfère des, des, des petits cubes Moi j'aime assez quand on le fait en, en gros bâtonnets. Ça sent jusqu'ici, c'est-à-dire hein. que... Oh il est bon, il est bon. Non, goûte, tu dois goûter, ça c'est, euh, c'est extraordinaire. Hein. C'est du vrai grâce à. Qu'est-ce que c'est bon ça Quand j'étais plus jeune, j'ai découvert le, lar le lard di dicoconate. Oui. Ça, j'ai trouvé ça incroyable ça. Sur une tranche de pain, le lard qui est vieilli entre deux plaques de marbre, hein. c'est ça où Exactement. Je... Sur un pain chaud avec du poivre, j'ai découvert un plat qui est Mais qui est quand même un plat de luxe, hein, parce que c'est pas donné donné, je pense, le, le lard hein, comme ça. Hein. Non, parce que là aussi, c'était aussi une, une façon de conserver le lard euh, à l'époque des, des des gens qui allaient travailler. Mais euh, par après, c'est devenu effectivement un, un produit de luxe. Quelle casserole veux-tu utiliser pour ça On va plutôt utiliser celle-ci. En inox En inox. Parce que pour la mantecatura, donc quand on va mettre les pâtes dedans, la, la courbe est très douce. Il n'y a, oui. a pas d'arête. Et donc, ce sera plus facile pour la, la faire revenir. Okay, là, on a pris une grande parce qu'on va être plusieurs à manger. Hein. On est sur une peau en inox. On est de la gamme Proline de chez De Meijer. Ou De Meyer ça dépend l'endroit de Belgique où on est. Euh, tu fais déjà revenir le guanciale dedans Sans, déjà... sans huile Ou tu vas utiliser le, le gras du, du guanciale pour ça On va utiliser, on va mettre juste un filet d'huile. Normalement, on n'en aurait pas besoin, mais euh, comme il y a un petit truc que je vais montrer euh, dans, dans la recette, on va en mettre un peu. Tu as parlé tout à l'heure de mantecatura. En Italie, on essaye toujours de faire une mantecatura. Dans la poêle où on a fait la sauce, on sort les pâtes de l'eau un peu plus euh, al dente que la cuisson normale et on la remet dans la poêle pour permettre à la, poêle, à la pâte de terminer la cuisson et de relâcher l'amidon. Ce qui permet à chaque fois de créer une crème sans mettre de crème. C'est une émulsion, l'amidon qui va se relâcher de la pâte en contact avec l'eau ou le liquide de, de sauce, va s'épaissir et donc créer cette petite crème qui fera que la pâte est plus gourmande. On est bien d'accord pour préciser, dans ta pasta la carbonara ici, tu n'as pas de crème, non. Tu n'as pas de lardon, tu as, tu as de la. Comment, du, guanciale. du guanciale. et tu n'as pas de champignons non plus. Non. Parce que tu m'as parlé que si, y avait des gens qui mettaient des champignons dans la crème. Faites ce que vous voulez chez vous, mais de nouveau, on oui. répète, c'est traditionnel. Hein. Ici, on la, fait, on l'a fait traditionnel, on est bien d'accord. On est sur une production, tu as du gaz normalement au restaurant, donc ça va un peu te. <rire> je ne je... sais pas si ça va fonctionner. Je prends déjà <rire> l'excuse si ça ne fonctionne pas. Si, si, si, on fait que ça fonctionne. <rire> on est sur des plaques diagonaux avec des poils de merde. Si ça ne fonctionne pas, je suis un peu embêté. Non, non, non, je, je vois que non, ça non, fonctionne ça, pas. Ça même. commence à. Euh... Ça, je suis jaloux, à mort, ça. Le tossing, comme on dit en anglais, tout toss. Je sais pas comment on peut dire en français, j'ai jamais appris, mais ce geste-là est extraordinaire. La poêle est bien pour ça Ça permet de le faire La poêle est très bien pour ça. Le chose qu'il faut dire, c'est que... Je vais remettre un peu plus fort, pardon. C'est que on n'égoutte on pas les pâtes. On n'égoutte pas les pâtes dans l'évier, excusez-moi. On n'égoutte pas les pâtes on dans l'évier. On prend évier. les pâtes de la casserole et on les met dedans. Et on conserve l'eau de cuisson. Parce qu'en fait... Tu vas le voir, c'est l'eau de cuisson qui va te permettre d'avoir la, la consistance de pâte que tu veux. Oui. Tu la règles avec ça. Parce qu'il faut savoir que moi je suis un grand chef sur YouTube qui s'appelle Alex French Guy Cooking qui a tenté de rendre scientifique la création de la pâte cacio e pepe. Mm -hmm. Et cacio e pepe qui est du poivre, pecorino que tu expliqueras tout à l'heure, oui. et qui est de l'eau de cuisson. Oui. Et avec ça. Il fait des pâtes, c'est un truc de fou. C'est hein. euh, une maîtrise de la température. une maîtrise frais. de la température. La carbonara, c'est la même chose. Si ta poêle est trop chaude, tu feras des œufs brouillés. Si la okay. poêle est trop froide, l'émulsion ne, ne, euh, ne se fera pas et ça restera fort liquide. Ici, là, on commence à être bien. Tu vois, elle a relâché le bon gras. Alors, on fait quoi Ah, tu, tu, tu, tu réserves ta, ton guanciale On voit que la pâte n'a quand même ça pas trop collé. Non, elle a pas collé du tout. C'est génial ça. Hein. Alors la suite, explique-moi. La suite. Maintenant, on doit deux phases. Il faut râper le pecorino parce qu'on en aura besoin. On en aura besoin pour faire notre. Alors pecorino. Pourquoi pecorino et pas parmesan Parce que. Pecorino romano, parce que recette de Rome et donc pour euh, poursuivre la recette euh, originale, on utilise du, du pecorino romano, DOP, dénomination d'origine protégée. On pourrait tout aussi bien utiliser un peu de parmesan pour celui qui veut, il y a pas mal de restaurants qui font moitié-moitié, ça permet d'adoucir un peu parce que la sapidité du, du pecorino est quand même importante. Donc ce qu'il ne faut jamais faire dans une carbonara, c'est saler le, le, le guanciale, oui. Saler un minimum l'eau de cuisson et surtout pas rajouter de sel parce que sinon ça va être très... Beaucoup très, trop salé. Pecorino jeune. Pecorino jeune, un pecorino romano classique. Allez, Tiens, tu vas voir ça. Les râpes à la main c'est bien mais les robots... Ah mais ça c'est extraordinaire, <rire> ça je vais, je vais repartir avec. <rire> Jusqu'à l'envers, ça me prend toujours un temps, voilà. C'est extraordinaire, tu fais quoi le vendredi soir non, parce que... Tu travailles tout seul dans la cuisine toi Oui, c'est tout oui, travail. C'est une organisation et comme c'est une cuisine ouverte. Ah, ça, c'est important, tu euh, caches rien euh, du tout. On ne cache rien, on ne cache rien du tout. Suite de l'étape, on est dans la recette. On aura vraiment fait une recette pas à pas. Hein. Juste au, au, niveau, au niveau des quantités, parce que comme ça, on est, on, est, on est sympa. Tu as mis plus ou moins combien de, guan de guanciale ici Donc là, on avait un bon 150 grammes de, de, de guanciale. Pecorino, je, je vous avoue que j'ai fait un peu à l'œil, mais on compte. En fait, on est sur un 250, non Quand même, hein, aussi. Hein. Oui, plus ou moins. Mais suivant les, les œufs, le pecorino, on peut l'ajouter au fur Oui, tu vois, c'est aussi à l'œil, quoi. Tu vas le voir aussi à en faisant pour avoir en la faisant bonne, le mélange. Pour avoir la bonne consistance. On compte un, un œuf et demi par, euh, par personne. Ici, on est sur trois couverts. Donc, trois couverts, si on prend une, euh, un plat unique, ça fait environ 450 grammes de pâtes accrues. Alors, les œufs. Les œufs de la ferme de, des longs prés à Rognier. C'est un partenaire qu'on a trouvé euh, déjà depuis quelques années maintenant, qui élève des, des poules et qui travaille en bio. Donc les œufs sont totalement bio, on sait euh, ce, qu ce que les poules mangent et ça donne euh, un, un œuf qui est un peu plus petit que, que la moyenne, mais qui est euh, extraordinaire au niveau... Au niveau tu goût. dois en consommer parce qu'en plus tu fais pas de toi-même. Donc euh, oui. allons-y. Donc on, on sépare. Et pour ce, évidemment, c'est on ne jette pas le blanc parce que vous vous en servez pour plein d'autres recettes et je pense que le blanc se congèle. Meringue, tout à fait. Et après, on met le, le pecorino. Donc ici, on a 6 œufs. Alors, tout à l'heure, on a conservé un peu de le gras du guanciale. On va en rajouter un tout petit peu dedans. Je vais faire un tout doucement chauffer la poêle. Oui, ça, c'est la consistance qu'il faut qu'il qu faut avoir. Donc, l'eau est en train de monter en ébullition. Avant qu'on mette le sel etc., dedans, explique-nous un peu les pâtes. Parce qu'en plus on venait de sortir des vidéos sur les pâtes et je suis content d'ailleurs de ne pas m'être trompé dans la recette. Mais explique-nous un peu, d'ailleurs tu fais tes pâtes toi-même, on est sur des... Ici c'est un maccherone, maccherone c'est un peu plus fin que le, le rigatone. Euh, on pourrait mettre du, du rigatone ou euh, on pourrait le faire avec une pâte longue euh, tonnarello qu'on fait en Italie à, à Rome aussi. Tu fais un mélange spécifique parce que moi je me tue à le dire, chaque pâte a sa sauce. Bon, c'est un peu schématisé, oui. hein, évidemment, hein, mais tu l'as fait, elle est légèrement... Elle est légèrement rugueuse en, en surface parce qu'on utilise une machine à extrusion qui en fait, on prépare la pâte dans une cuve et puis on passe cette pâte par une vis sans fin dans une forme en bronze. Et, et donc on obtient euh, ce résultat-là. Donc, soit on fait les pâtes comme. Euh, plutôt pour les pâtes longues, on utilisera la méthode classique avec le lami noir et le, le découpe-pâte. Pour les pâtes courtes, on a plutôt tendance à utiliser les, les, les pâtes. Et tu prends la farine 00 00 farine 00 euh, spécifique pour les pâtes parce qu'elle a un taux d'humidité qui est euh, différent des, euh, des, autres, euh, des autres farines 00. Et on utilise de la semola rimacinata. Ça, c'est important. Ce n'est pas, pas de la semoule. Ce n'est pas de la semoule, c'est de la farine plus grosse. C'est de la farine... Euh, non, c'est de la farine plus fine. Ah, la plus sem, fine. Là. La semoline, c'est de la semoule de blé dur, mais qui a été repassée plusieurs fois pour obtenir vraiment euh, un, un, voile, un voile de farine qui, qui, se, qui se marie très très bien avec la fabrication des pâtes. Donc, guanciale de qualité, pecorino, jeune, les œufs bio, la, la main, évidemment, et les pâtes faites maison. Et les pâtes qu'on fait nous-mêmes. On y va, les pâtes sont al dente, et je rappelle que les pâtes al dente, c'est très bien, ça permet de garder des sucres lents, de ne pas, de ne pas trop les cuire, et c'est aussi plus digeste parce qu'on mastique plus. Ouais. On y va, on met, on met du sel dedans On met juste une pincée, mais euh, pas grand chose, parce que le reste, le reste oh, a, déjà, euh, a déjà pas mal de, de, de, de, de sa dedans. Hein. Combien de temps la, la cuisson des pâtes euh, ah. fraîches Oui, c'est toujours. Alors, euh, c'est toujours, ça dépend euh, de, de la façon dont elle, a, dont elle a séché, ça dépend de la du mélange, on le, verra, on le verra tout de suite. Alors, sur des sites comme Marmiton, etc., ils vous disent plonger les pâtes et euh, 10 minutes après, euh, c'est bon. Chaque pâte a besoin d'être vérifiée. Donc, une, une pâte aura, aura besoin de 9 minutes, une autre aura besoin de 11 minutes. En général, euh, maintenant, les pâtes sont, sont plutôt faites par des, par des chimistes que par des artisans. Donc, si on prend des des pâtes comme Barilla, Dececo, etc, eux, le, le, leur farine est constante, leur, fa leur fabrication est constante, et donc ils peuvent, dire sur, ils peuvent mettre sur le, le paquet, après 10 minutes, c'est bon. Pour les pâtes artisanales là, que vous regarde, faites vous-même, là, que... là ça commence, à, ça commence à, à, à remonter, comme on dit, la pâte commence à remonter par le, par le bouillon, donc là, à partir de maintenant, je pense qu'on est aux alentours des 4 minutes. 4-5 minutes, on, on sera bon. Donc pour cette vidéo, étant donné que le chef Pasquale est venu, il vous, on donne des recettes, mettez d'une part un pouce à la vidéo, consultez ses réseaux sociaux, ok Et likez, partagez, parce que c'est vraiment un très beau cadeau que nous fait Pasquale aujourd'hui de venir expliquer cela en vidéo, utiliser nos produits et en plus donner un avis de chef parce qu'il n'y a rien à faire. Un avis de chef est différent d'un avis d'électroménagiste ou de cuisinier, donc c'est bien d'avoir les deux et de vous faire votre propre avis et rendez-vous au restaurant. Ici, ce qu'on va faire, on va couper la poêle complètement. Donc la poêle est chaude, parce que pour une question de température, voilà, elle, elle, elle, il faut, est, on est, il faut sur, on est, on est puisse, sur un 200 degrés ici à mon avis. Elle va, elle va se refroidir euh, lentement, et, et ce sera bien. Parce que en fait, comme pour un sabayon, il faut pouvoir garder sa main sur le récipient. Il faut que ce soit chaud, évidemment. Il ne faut pas pouvoir laisser sa main dessus euh, complètement. Mais il faut pouvoir mettre euh, sa main correctement sur sur le récipient pour, parce que plus la poêle est chaude et plus on aura tendance à faire des omelettes. à faire une omelette on va le mettre comme ça comme ça on peut vraiment voir le chef à l'œuvre donc la poêle a refroidi la poêle a elle n'est pas froide un peu refroidie elle n'est pas froide elle est là pour reprendre le truc de tout à l'heure elle est, elle est bien chaude. Et on, on l'a coupée, donc allez. Et on l'a coupée. Mais ce sont des très bonnes poêles, donc ça, ça, ça tient la, ça, ça garde la, la chaleur pour avoir une cuisson uniforme, et c'est ce qu'on. Alors c'est marrant, mais l'eau a changé de couleur. Par contre, tes pas ton gardé la même couleur de départ. C'est. C'est grâce. Aux œufs, peut-être. Aux œufs peut et à la semoule de blé dur. Donc, à partir de là. On n'en laisse jamais dans la casserole. Alors, arrivé là, on aromatise avec le gras qui était resté du guanciale. J'adore ce bruit. Voilà. Et là, il y a déjà une petite émulsion qui s'est créée. On prend la préparation. Là, on mélange maintenant. Vous pouvez le faire avec une cuillère en bois, comme je suis en train de faire. Ça fonctionne aussi bien et là vous avez une crème qui s'est euh, qui s'est créé voilà alors à partir du moment où on a on a obtenu ce résultat mais c'est le résultat qu'on voulait donc deux solutions soit on le sert dans l'assiette comme ça et on met le guanciale par dessus oui. moi j'aime assez mettre un peu à l'intérieur, comme ceci. Alors un petit truc qu'on n'a pas, euh, qu pas spécifié tout à l'heure. Essayez, essayez de ne pas jeter l'eau des pâtes. C'est à dire que, essayez toujours de, la prendre, de prendre les pâtes avec un écumoire ou de récupérer avant deux tasses ou trois tasses d'eau de cuisson des pâtes. Parce que ici, on est bon au niveau consistance. Ça aurait très bien pu être un peu plus euh, épais. Et donc, pour obtenir la consistance que l'on veut dans la pâte, on utilise l'eau de cuisson qui est chargée en amidon et qui donc continuera à faire ce travail de, de mantecatura. Voilà. voilà. La recette originale du chef Pascuale de, du restaurant Don Pasquale à Girpine, pasta alla carbonara Merci beaucoup, on va quand même goûter. C'est vraiment bon. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, merci beaucoup. Merci à vous, merci, merci à toi Thomas de m'avoir invité. Avec grand plaisir, je suis content d'avoir pu partager ça. Retrouvez-le dans son restaurant, évidemment, tu nous redonnes un peu les coordonnées. Don Pasquale est dans le centre commercial du Bultia à Gerpine, rue Neuve, 109 B. Et comme ça, vous aurez l'occasion de goûter ça en vrai. Vous avez maintenant en plus la recette. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ces réseaux sociaux, à nos réseaux sociaux. Likez un maximum, retrouvez-nous Facebook, Instagram, Pinterest. Depuis peu, il y a également, euh, il y a également un podcast, ça s'appelle l'arrière Cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao